que les voies de vitesse, il hein, faudra non, bien s'échauffer avant de faire. Faut faire gaffe, ouais, hein. parce que il y, y a les réunionnais en plus. Ah ouais, parce que ceux de la Réunion ils sont super forts en vitesse. C'est que vous n'oubliez pas de boire. On sera là pour vous le répéter. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez un souci, il faut en parler. Vous commencez pas par forcément les blocs les plus durs. Ça de facilement, puis vous commencez par un bloc moyen. Donc vous repérez un petit peu. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Chamonix pour le, la cinquième édition du trophée national Poussin-Benjamin qui est un événement compétitif qui rassemble euh, ben, à ce jour 168 compétiteurs. Ces compétiteurs sont de catégorie euh, Poussin et Benjamin et Benjamin et Poussine. Euh, nous avons euh, la particularité d'avoir 53 clubs de représentés euh, sur cette édition et 11 clubs vont pouvoir jouer le trophée national Poussin Benjamin dans la mesure où euh, pour pouvoir s'engager dans ce concours il faut engager une équipe de quatre compétiteurs avec un Poussin, une Poussine, un Benjamin, une Benjamine. Donc euh, c'est vrai qu'on a à noter cette, cette cet effectif grandissant de nombre de clubs qui peuvent jouer le podium club puisqu'on a découvert il y a cinq ans ce trophée national, on avait trois, quatre clubs qui pouvaient jouer dans la cour du trophée et cette année on en a onze. Donc c'est vrai que c'est une particularité de ce 5, cette cinquième édition qui témoigne quand même d'une belle dynamique dans les clubs en équipe. Et je pense que pour notre fédération c'est important chez les jeunes de travailler en équipe. nous on est venu avec 6 euh, jeunes là, 6 petits, 3 euh, Benjamin et 3 Poussins et euh, ils sont super contents d'être là, ils, sont... ils ont vachement d'émotion, de pression parce que pour eux c'est quand même, c'est un peu les championnats de France là, c'est comme ça qu'ils le ressentent et même s'ils ont un peu le niveau au niveau départemental et régional, euh, là au niveau national ils se rendent compte que le niveau est, est plus élevé quoi donc... Euh... Donc ils souffrent mais ils progressent chaque année donc ça fait plaisir et puis là ils s'éclatent, ils se font plaisir dans les blocs, ils se font plaisir dans les voies, c'est vraiment chouette pour eux là. Ça nous plairait beaucoup de pouvoir s'entraîner dans une aussi belle salle nous plus régulièrement. On a des blocs, des voies de qualité, avec en plus 4 voies de qualification en difficulté donc ce qui est très intéressant, les enfants peuvent vraiment grimper autant qu'ils le souhaitent. On a des blocs vraiment bien ouverts, avec pour une fois donc justement malgré le fait que ça soit des jeunes, des, des poussins et des benjamins, avec des blocs euh, très intéressants au niveau des volumes, au niveau des compressions, on a vraiment une ouverture qui on change un petit peu de la difficulté, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et le format en plus avec les, les trois disciplines, le bloc, la vitesse et la difficulté, je trouve ça très complet pour, pour nos jeunes et, et ça en plus peut leur permettre d'ouvrir un petit peu leurs horizons, donc je trouve que c'est une très belle compétition et moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à encadrer tous nos jeunes sur cet événement. Oui parce que je suis complètement incapable de faire ce qu'il fait, donc oui je suis très fier. Oui. On a envie de les pousser, on a envie de leur dire ce qu'il faut faire mais d'abord on n'a pas le droit et puis en plus on risque de plus les stresser qu'autre chose en disant vas-y fais ça, fais ci, fais ça. Ça fait 5 ans qu'il grimpe et en 5 ans on a vu l'évolution donc c'est voilà, juste à cet âge-là arriver à se dépasser, à, à dépasser l'appréhension, voilà c'est super. Chaque enfant qui se donne à cet événement a certainement en lui un petit peu euh, le caractère compétitif et, et l'envie de gagner ou l'envie d'être là, de participer. Et je pense que euh, ça ne veut pas dire que les meilleurs d'aujourd'hui se retrouveront. On en a souvent parlé euh, en équipe de France jeune ou senior. Mais, je crois que c'est une belle expérience pour eux que de vivre un moment compétitif, donc avoir des projets, parce que je pense qu'un jeune enfant de 9 ans et demi, 10 ans il peut avoir un projet dans son club et avoir des envies de, de découvrir ses activités sous une forme compétitive comme aujourd'hui. Shout, although it's real hood, history in the making, 40 years on the scene. From the birthplace and the mecca, welcome to 2013. Let's take him back. We year is this? Is it November 15th, 1986? Just got my license to L for his Jordan Kicks. If I had one. So I could tell Pocky's the shit, or they'll win 3-6 Win the Oscar on March 5th, what year was that? Damn, 2006? Yeah, I remember they tried to deport snake Rick Do you remember how... Boys, you know, what you call getting down into your work That's beautiful This has to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you